Hello les toqués, j'espère que vous êtes tous en forme. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale où je vous parle de la tenue du pâtissier et je vous explique tous les éléments de la tenue. Donc c'est parti Bon, Elodie, d'après toi, que met un pâtissier sur sa tête Un chapeau. Non, pas un chapeau. Réfléchis. Ah, oui, euh, une toque. Voilà, super. Attrape-le, je te l'ai posé juste ici. Ben, ça... ça... Ça va m'aplatir les cheveux, non On s'en fiche du volume, mets-le. Oh oui, d'accord, d'accord, je la mets. Il faut que tu mettes tous tes cheveux dans le oh, calot. Ah oui, bon ben d'accord, ok, voilà. Comme ça, t'es contente C'est parfait. Alors maintenant, essaye de me dire à quoi ça sert. Euh... À... ce que les cheveux ne tombent pas dans la préparation, c'est ça Bravo, voilà, yes. tout simplement. Par contre, je ne me vois pas, mais je dois avoir une tête affreuse. Je t'ai dit que c'était pas pour faire joli. Oui, oui, je sais, ça sert à ce que je ne tente pas la préparation. C'est ok pour moi. Tu peux mettre la veste, Elodie, s'il te plaît Oui. Je la mets de suite. Tu penses que la veste sert à quoi Euh. Ben non, je sais pas. Je sais pas à quoi ça pourrait servir. Réfléchis quand t'es dans une pâtisserie. Euh. Je dirais parce que ça fait classe. Ah oh, n'importe quoi. Réfléchis. Euh... Je sais pas ouais. Tu as oublié le pantalon. Mets-le. Ah, non, mais il y a ça à mettre aussi Ben oui. Mais attends, mais là je suis pas du tout d'accord. Pourquoi eh Ben je sais pas, tu m'as dit viens, tu me sers de modèle. Moi, je pensais que j'allais porter un super truc, tu me fais porter des machins en, en quoi déjà Pied de poule. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, pied de coque, quoi. Arrête de râler et mets-le. Oui, mais... oui, mais je vais le mettre, ok, ok, c'est bon. Pas trois heures, n'est-ce pas, pour le mettre Et puis, dépêche-toi, s'il te plaît, on n'a pas que ça à faire. Ouais, non, mais ça va, deux secondes. Je... C'est bon, je le mets, j'arrive. Non, ouais, mais voilà, je l'ai mis, ton truc. Merci. Le pied de coque, là. Pied de poule. Oui, bon, pied de poule, pied de coque, pied de poulet, c'est pareil. Bon, ça sert à quoi euh, Je sais pas moi à quoi ça pourrait servir. En tout cas, j'ai pas le total look hein, comme ça. Euh, je sais pas à quoi ça pourrait servir. Tu as oublié quelque chose. Quoi Non, il y a encore un truc en plus Ben oui. Je dois mettre ça aussi. Oh, c'est un tablier, c'est ça discute pas, tu le mets. Ben, je le mets. Ok, je le mets. je le mets. Voilà, ok. Selon toi, pourquoi est-ce qu'on met un tablier euh, mais je sais pas pour éviter que des liquides chauds euh, se retrouvent sur la tenue pour pas salir la, tenu, la tenue. Et eh ben voilà quand tu veux. Et la veste et le pantalon mais la, veste et, et, et la veste et le pantalon. Je sais pas. Tu y es presque. Réfléchis. Ah je sais. Pour éviter la transpiration, ça absorbe la transpiration. Ça... C'est tout à fait ça. Mais encore. Et peut-être pour éviter que quand il y a des liquides chauds, pour pas que ça brûle. Vu que c'est du coton, ça colle pas à la peau. Ah non, mais en fait, c'est super utile une tenue du pâtissier. Mais bien sûr que c'est utile une tenue du pâtissier, Elodie. C'est là pour ah. protéger le pâtissier. Je suis pas bien comme ça. C'est au top. Il manque un dernier élément. Ah mais je sais pas, moi. Tu es pas pieds nus par hasard. Les chaussures. Les chaussures. Hey, D'ailleurs, comme tu m'as parlé de tenue, je me suis dit que euh, ben, euh, je pourrais peut-être... Euh... Tu plaisantes, là, c'est une blague, non Quoi Ça va pas, ça Non, tu peux pas porter de talent, mais tu connais la méthode HACCP Non, désolée, je m'intéresse pas à la politique. Donc... En fait, euh, non, mais rien. Mais franchement, ça, ça ferait vraiment... Euh... Non, tu peux non pas. Bon, après, j'avoue, le pantalon, elle pas forcément top. D'ailleurs, un pantalon en noir... Euh... Ce serait pas mieux, non Tu peux porter soit un pied de poule, soit un pantalon noir. Ah ouais, mais ouais, parce que cette imprimé-là ne euh, va pas forcément avec mon teint. D'ailleurs, tu vois, je, je peux pas porter ça. Hein. Non, tu ne peux pas, non. Mets celle-là, plutôt. D'accord, je vais regarder. T'es sérieuse, là Eh oui, c'est pas une blague. je porte ça. Oui, il faut que tu portes ça. Il n'y a même pas de talon là-dessus. Euh, non, ça va pas, ça. Mais si, regarde, il y a un talon mêlé... Non, ça pour moi c'est pas un talon. En dessous de 10 cm, je t'ai toujours dit c'est pas du talon. Mets-les. Ok, je les mets, ok, ok. Explique-moi alors pourquoi est-ce qu'on met ce genre de chaussures. Euh. Je sais pas, moi. Imagine-toi si quelqu'un renverse quelque chose. Ça peut t'aider? Pour éviter de glisser. Elles sont surtout antidérapantes Répète après moi. Oui, les chaussures sont antidérapantes. Sinon, on se sent bien hein, dans ce genre de tenue. On dirait un peu un costume comme euh, Spider-Man et tout. Genre, je fais de la pâtisserie. Voilà. Non, ça marche pas comme ça. Arrête, tu me fais honte. Euh, ben, je me dis que, avec euh, mon teint, tu ne penses pas qu'il me faudrait, euh, pour rehausser un peu le teint, avoir un petit col comme ça, mais avec du bleu, du blanc et du rouge. Euh, non. je peux pas. Désolée, non. Oh, c'est dommage. Du coup, qu'est-ce que tu déduis de la tenue Euh, ben que, En plus d'avoir les cheveux plats, ben je suis pas bien habillée. Pas ça, récapitule. Oui, bon, ah ben désolée, euh, voilà, je t'ai dit, tu m'as demandé, je t'ai dit. Ben, qu'est-ce que... Oui, ben je, ré... je récapitule, alors, ok. Le calot, la toque ou la charlotte, c'est fait pour pas que les cheveux tombent dans les préparations. Voilà. la veste et le pantalon c'est là, alors la veste surtout elle, est, elle absorbe la transpiration et en plus de ça si j'ai du liquide chaud qui va sur moi, mais vu que ça colle pas à la peau, ça peut pas me brûler, en plus cet habillé il est là pour protéger la tenue et protéger du liquide chaud, le pantalon c'est comme la veste et ben, les chaussures ça évite de glisser, c'est bon Bravo c'est bon, super Ok, euh, sinon, euh, tu m'avais dit, vu que je devais servir de modèle, la, la vraie vidéo elle commence quand Non, mais c'est celle-là, la vraie vidéo. Tu vas pas mettre ça sur YouTube, j'espère Euh, ben si. Oh, ok, super. Oh, au bout de pas, c'est bon, je te remercie. Ouais, ben je t'en prie. Salut. Il y a quelque chose que tu as oublié. Non, mais attends, reviens, j'ai pas fini. Ah, alors maintenant, souris, montre que tu es fier de porter cette super tenue. Et je te remercie. Je t'en prie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus en dessous de la vidéo, de me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse d'autres vidéos de ce style. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. En dessous de la vidéo, dans la barre de description, vous allez trouver tous mes réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Salut